1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moi, où es-tu ce soir 4, 3, 2, 1, 0, puis toi, tu ne viens jamais plus me voir 1, 2, 3, 7, vois, je perds la tête mes draps sont nus quand t'es pas là quinze vingt puissants sans le dire tout haut t'as quand même retiré tes bras Et moi je bois, je dors, je fan, comme les tulipes du jardin Je veux ta voix contre moi, ah, comme une jolie robe de satin.